Le bateau fit la vive allure sur la mer Égée entre la Grèce et la Turquie. À son bord, des membres d'organisations non gouvernementales. Leur mission, sauver des migrants qui tentent de rejoindre les côtes européennes sur de frêles embarcations. Non, non, non, non, non, non, non, relax, relax, non plus. situation is quite horrible for the refugees coming over the ocean. En 2015, plus d'un million de migrants ont transité par la Grèce. Face à cet afflux sans précédent, l'Union européenne a pensé avoir trouvé la parade, mettre en place des centres d'accueil et d'enregistrement pour migrants, des hotspots. Ils seront implantés en première ligne en Grèce et en Italie. Mais quatre mois après cette décision sur l'île de Lesbos, le premier centre d'accueil grec est encore en train d'être aménagé. Pour sa directrice, l'enregistrement des migrants est opérationnel. We have now two registration areas and that give us the right to register one people per day per day for each registration area. That means two two uh, thousand people per day. Mais ces chiffres masquent une autre réalité. Malgré l'aide d'agences européennes, les États membres estiment qu'il existe toujours des défaillances sérieuses aux frontières héléniques, notamment dans le domaine de l'enregistrement des réfugiés, de la surveillance en mer ou encore dans les infrastructures d'accueil that it's necessary to have for the people let's say uh, clothes clean clothes and uh, uh food accommodation you know today it's a very bad weather and uh, we don't have so many arrivals but tomorrow we are going maybe to face 5000 arrivals pour cet acteur de l'humanitaire l'enregistrement n'est pas tout il faut aussi pouvoir accueillir dignement les migrants les autorités sont encore toujours focalisées seulement sur la partie, sur l'enregistrement, dans la partie, le contrôle des frontières, la sécurité, l'enregistrement et les démarches administratives. Ils ne sont pas du tout impliqués dans tout ce qui est la partie humanitaire. Pour se rendre compte des réalités du terrain, une eurodéputée a fait le déplacement dans le camp de Moira. Kachitou Keienge co-rédige un rapport parlementaire. Sur les crises migratoires en europe in qualche modo eh, si sta muovendo e sta mettendo le cose atto. È chiaro che non è tutto perfetto perché poi anche parlando eh, con eh, in giro con eh, le persone che si occupano dell'identificazione e eh, ci hanno fatto vedere anche quali sono eh, le eh, debolezze di eh, tutto questo passaggio eh, perché eh, la grecia ancora ha ancora bisogno di aiuto l'impact de la crise migratoire a de lourdes répercussions au sein de l'union et sur ses voisins L'Allemagne, l'Autriche, la France, le Danemark, la Norvège et la Suède ont demandé de rétablir les contrôles aux frontières pour une durée de deux ans, mettant en danger la sacro-sainte libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen. Sur le pont Eurosund, qui relie le Danemark à la Suède, des agents de police sont passés à l'action. Désormais, plus question pour les citoyens européens de traverser la frontière sans montrer pas de blanche. Au sommet de la crise migratoire en 2015, plus de 2000 réfugiés rejoignaient la Suède par jour. Depuis le rétablissement des contrôles, ce chiffre est descendu à près de 100. Nous planons pour le long terme que cela soit en place. Schengen est en grave danger maintenant, right parce que uh, l'inability pour uh, les pays de Schengen de garder les frontières. de Mais pourquoi, dans un pays où l'accueil des réfugiés est une tradition, limiter l'entrée des Syriens qui fuit l'horreur de la guerre Nous avons fait plus que presque aucun autre pays en Europe. Les autres bords de l'Union Schengen Un sentiment qui fait écho chez d'autres politiciens. In order to boost security you need the reintroduction of internal borders for real specific threats to your border then I accept that uh, all options at the moment are on the table. Les conditions hivernales ont taré les arrivées de réfugiés, mais avec le retour du printemps, les autorités suédoises s'attendent à ce que les frontières du pays soient à nouveau sous pression. Pour Rania, arrivée d'Alep il y a cinq mois, il y a encore des milliers de Syriens qui attendent en Turquie pour rejoindre l'Europe. Je que la Turquie Parce les Syriens pour Irsa, sa belle-sœur, née en Suède, les autorités suédoises n'étaient pas prêtes à accueillir autant de réfugiés sur un laps de temps si court. chance la plupart des réfugiés qui arrivent en Suède passent par ce centre pour y demander l'asile. Malgré le nombre élevé de demandes, rien ne justifierait, selon cette responsable, la mort de l'espace Schengen. Les États membres ont imposé un ultimatum à la Grèce pour qu'elle renforce ses frontières. Un objectif de taille, tant les infrastructures sont insuffisantes et le nombre de réfugiés important. Mais il y a plus encore que la gestion des réfugiés, le futur du grand projet européen, celui de l'espace Schengen, qui est menacé.